SOS, je suis tombé, que faire On répond à cette question maintenant sur Fresh, c'est parti, jingle Encore une fois, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question incroyable Une question que la plupart d'entre nous on peut se poser régulièrement Et le thème de cette émission c'est SOS Je suis tombé, que faire SOS, je suis tombé, que faire On va tâcher de répondre à cette question avec des merveilleux chroniqueurs Avec des merveilleux chroniqueurs c'est une question que beaucoup d'entre nous, on peut se poser mm -hmm. euh, lorsqu'on tombe, voilà, je me suis éloigné de Dieu, voilà, j'ai fauté, voilà, euh, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je dois faire maintenant Je n'arrive plus à revenir vers Dieu, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à me relever. On va vous donner, donner les clés au travers de cette émission pour, un, savoir comment se relever et deux, ne plus tomber comme yeah. ça. Yeah. Vous aurez plus besoin de vous relever, à la limite, voilà, c'est pas mal. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui sur le plateau... Aye, aye, aye. On va commencer par qui oh, en regardant, on, dit, on dit Mario et Luigi, vous voyez oui. On a oui. Comment ça va, Augustia Ça va très bien et toi Ça va très bien, ça va très bien. Et on a à sa droite, le fameux, la star de Friends oh regardez, regardez On a Steven On a Steven Ça va Steven Ça va, va, va, va. Tu es, es prêt à détruire la chaîne de la culpabilité On va, on va écraser, ça écraser ça bien On va écraser ça bien Et en face de Steven, on a une deuxième star, on a... Jessica Bonjour Jessica. I'm fine, thank you. Are you going to speak uh, with us about uh, Al Yes, of course we will speak about this. What? Wow, wow, wow! Et on a à sa gauche, le... <rires> le radical, le radical, le radical, le radical. Aujourd'hui donc et moi-même, Rémi de la Iglesia. Aujourd'hui même, nous parlons et eh, j'ai oublié, j'ai oublié presque oh, tout. Le oh, on a public! <rires> Je vais laisse introduire. Et le bounce Et le bounce Et on va dire active le bounce Active le va Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question, une question que beaucoup se posent. Je prends juste là ma fiche. SOS, je suis tombé. Que, que faire bon. Quelle question Déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse définir, guys, qu'est-ce que ça veut dire « je suis tombé » Qu'est-ce qu'on ouais. qu entend par « tomber » Est-ce que c'est, voilà, je, qui veut imiter la... Okay. Euh, <rire> <Voilà>. <rire> « par terre » Voilà. Est-ce que c'est ça Allez ah. <rire> Voilà, est-ce que c'est ça Non, non lorsqu'on parle de tomber, euh, on parle de fauté. Yes. On parle principalement de s'éloigner de Dieu. On peut mm -hmm. parler euh, de faire une erreur mm -hmm. euh, qui crée en nous de la culpabilité, n'est-ce pas mm -hmm. on, parle ça, yes. pécher yes. on parle de péché même. -hmm. On parle de péché clairement. On parle de faire une erreur et au fond de notre cœur on sent. My God, j'ai fait une erreur, j'ai, déçu le Seigneur et, et moi-même je ne suis pas fier de moi. Voilà, j'ai fait ça, pourtant ça c'est mon ancienne vie. Mmh. Euh, pff, oh là là, je m'en veux, My God, mais, oh là là, et là des pensées commencent à nourrir notre crâne. Oh là là, mais je ne suis pas digne, oh là là, mais j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Et on s'y retrouve plus. Mais aujourd'hui SOS, on répond à cet appel au secours. Je suis tombé que faire. Bon, qui peut me définir un peu plus ce que ça veut dire être tombé Allez, on y va. Je dirais tomber, c'est s'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu, ok. s'éloigner Dieu. Ouais, c'est l'année Tu veux un Red Bull parce que t'as l'air un peu. Ça va Ça va Ok. Donc, tomber, c'est tout simplement manquer le but. Manquer le but. C'est à côté de l'objectif en fait. Pas ça que objectif exactement. Parce que la Bible dit que le péché, le mot péché, veut dire manquer le but. Donc, quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui a manqué le but, qui a manqué l'objectif. Il avait pour objectif d'être stable avec Dieu, mais finalement, il n'a pas été. Arsène, qu'est-ce que c'est d'autre tomber Qu'est-ce qu'on entend par tomber Moi, je dirais faire une. Une Faire une erreur, ok Faire une erreur, ça rejoint un peu manquer le but euh, ouais. tout Simplement et euh, bah, je dirais que Tout simplement c'est euh, comme tu as dit, hein, décevoir le Seigneur Un peu, ouais. euh, bah, parfois parce que Simplement Dieu s'attend à nous Ouais. Juste attend à ce qu'on fasse quelque chose de bien spécifique ouais. Et euh, bah, tout simplement tomber c'est faire une erreur mm. Tomber c'est faire une erreur mm. ouais. Et je dirais aussi que tomber c'est passer à côté de la vision qu'on avait okay. Par exemple mm. si on se dit ouais cette semaine je vais vraiment passer beaucoup de temps avec Dieu oh, ouais. Et qu'au mm. final bah on passe à côté de l'objectif c'est okay. aussi ça tomber C'est aussi ça mm. Mm. Exactement tomber, tu as, as une petite définition, un petit mot Bah je dirais que, bah, <rire> que c'est comme eux euh... En résumé, c'est. Ouais, alors. Ça, c'est deep. Ça, c'est deep. Ça, c'est deep. Tu me bénis. Tu me bénis. Toi, c'est l'édification, rien que ça. Donc, tomber, c'est quoi Tomber, c'est fauter, c'est faire une erreur, c'est quelque part s'éloigner du Seigneur. Voilà, tomber, c'est. En fait, tomber, c'est quoi C'est revenir en arrière dans les sociétés En fait, tomber, c'est quoi Bon, je vais résumer, tomber rapidement. Tomber, c'est nous avons accepté Jésus. On est né de nouveau. La Bible dit on est assis dans les lieux célestes avec Christ, yes. autrement dit yes. on a monté, mais yes. tomber c'est donc revenir à l'état initial, yes. c'est ça tomber yes. tomber c'est revenir à l'état okay. initial, c'est à dire que yes. j'étais là avant, voilà je vais dans le monde etc maintenant j'appartiens à Christ, je suis yes. monté avec lui, yes. mais tomber c'est donc revenir oui. en bas, yes. c'est ça tomber, parce que oui, tomber c'est descendre, c'est descendre voilà, donc c'est descendre dans sa spiritualité mm. c'est prendre un coup ouais. spirituellement, c'est s'éloigner de Dieu oui. tout simplement. Yes. on ça. accepte Jésus, on se dit non, maintenant je marchais comme ça, maintenant je ferai ça, ça, ça, maintenant ça je ferai plus jamais mais tomber alors c'est refaire. Maintenant, on aimerait vous communiquer au travers de cette émission la pensée de oui. Dieu par rapport à ça. Vous savez, y oui. grand, grand, grand oui. il y a un grand, grand, grand problème. Il y a un public vivant. Il y a, un très, très grand problème chez nous, les jeunes chrétiens, c'est qu'en fait, souvent, euh, on a l'impression que Dieu pense comme nous, on pense. Dieu pense comme nous. C'est vrai, Steven. On a l'impression qu'en fait, oui, vas-y. On a l'impression que Dieu pense comme jeunes. Vas-y, vas-y. Non, non, vraiment l'impression que Dieu pense comme les jeunes. Ils pense comme les hommes Sauf que Exactement euh, Dieu nous dit que les, les pensées qu'on a c'est pas ses pensées à lui. Voilà, les, les pensées de Dieu N'ont rien à voir Avec la pensée La pensée yes. des hommes C'est <rire> Voilà La pensée des hommes C'est ça C'est ouais, « tu m'as déçu » Ou ouais, « je ne sais quoi » Alors que la pensée de Dieu Elle est totalement Amen. différente Et dans un premier temps J'aimerais qu'on puisse Engager le sujet En disant à quelqu'un Qui nous regarde maintenant Si tu es tombé Sache quelque chose C'est que Dieu t'aime Juste une chose, c'est que tu puisses te relever. Yeah. Je vous laisse parler, Simon, tu voulais parler, alors vas-y, dis-nous. On va, on, va, on va avancer un peu dans le sujet. Moi, j'aimerais rentrer dans, dans ce sujet-là, par rapport ouais. à, à, à que Dieu aime la personne, même si elle fait des erreurs. Même si elle, même si elle a fait des erreurs. Parce des que, que la Bible dit que là où le péché abonde... La, la grâce Ce qu'il faut que tu saches cela, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus va mourir sur une croix pour oh my nous. God. Lorsque Jésus va mourir sur une croix pour nous, il va nous racheter. Lorsqu'il va nous racheter, il va offrir le pardon illimité, si je puis dire, le pardon des péchés. Jésus pardonner yeah. les péchés mais yeah. il va pardonner le pécheur yeah. il va pardonner le pécheur et il va accorder au pécheur bah sa grâce ah ça, pas, pas, sa grâce vas-y bon bien avec euh, avec le Seigneur Jésus c'est que même quand avant qu'on on soit sur la terre ouais. il était déjà mort il avait déjà payé son... le prix pour oui, les, les péchés futurs yeah. guys il faut qu'on sache c'est que si Dieu nous aimait avant qu'on soit chrétien à combien forte raison maintenant tu es chrétien alors que tu vivais dans les fautes, mmh. <rire> dans le tombé, Oh ben Oh ben ah <rire> Lui, il va être revenu. Écoute bien, frère, écoute bien, écoute bien. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour ça. ça, prends ça. T'inquiète, t'inquiète. Non, si Dieu nous aimait alors qu'on était loin de lui, on ne le connaissait pas. Si Jésus va mourir pour des gens qui ne le connaissaient. Dégone, en fait, on ne pouvait même pas le connaître, on était même pas nés. Si il va mourir pour nous alors qu'on ne le connaissait pas, à plus forte raison maintenant qu'on est né de nouveau, qu'on l'a accepté dans notre vie, à plus forte raison, il nous aimera. Si nous aimera alors qu'on est dans le péché, ce qu'on maintenant qu'on fait une erreur qui ne va plus nous aimer. Donc, J'aimerais. à qui et vers qui je me tourne Augustien, mmh, voilà. Oui. J'aimerais. attends. J'aimerais dire cela et te donner la parole, c'est qu'en fait, Augustien, Dieu nous aimait avant. Mmh. Dieu nous aime également maintenant, peu mmh. importe nos erreurs, n'est-ce pas mmh. L'amour de Dieu ne se limite pas aux erreurs. Amen. Voilà, et j'aimerais même dire que c'est orgueilleux de penser que, euh, que le Seigneur nous aime plus. Mmh. Parce que. Euh, si ça fait... pense à sa place. Oui, et puis euh, ça veut dire que si. Euh, si enfin, si. Euh, comment dire Amen. Vérification. Non, mais bon, en gros, euh, l'amour du Seigneur ne dépend pas euh, des actions qu'on fait. Il il dépend, pas. De... Oui. Ça, ça, il dépend pas. C'est ça, c'est ça, c'est très bien. Ne dépend pas de ce qu'on fait en fait. Oui. Amen. Il faut comprendre en fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est que on a notre définition, on a notre point de vue. On se dit non, mais là, il peut pas me pardonner. Mais sur la base de quoi Vous savez, lorsque lorsque je me suis converti, on me disait que oui, que Jésus était le Fils de Dieu, que Dieu s'était fait chair et tout, et je me disais impossible on me disait, pourquoi on me disais Mais Dieu est trop grand. Dieu ne doit pas venir se faire homme et se faire fouetter, tout ça. Mais en vérité, la vérité, c'est quoi C'est s'il veut, c'est quoi ton problème <rire> S'il si veut, c'est quoi ton problème Si lui, il a décidé de tellement qu'il vient, qu'il se fait cher, qu'il meurt pour t'être... C'est quoi ton, il est où ton problème est Toi, tu veux quoi, en fait <rire> Toi, tu veux quoi <rire> non, on veut quoi? Et le mmh. problème, c'est que ça, c'est qu'on a notre pensée. Non, mais là, il ne peut pas me pardonner. Mais mmh. c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu en sais? Si lui, il veut te pardonner, si lui, il décide de t'aimer différemment, ah, c'est quoi le problème? Si lui, il décide de t'aimer au-delà de ce que tu fais. Ah, Jessica, l'amour de Dieu, Augustia a dit que yes. c'est pas selon ce qu'on fait, c'est selon, selon quoi? Ce qu'on est, tout simplement. Selon ouais. ce qu'on ouais. est. Et bah comme on a l'habitude de dire un flash Que la nature nous enseigne Et je pense que en parent euh, Peu importe les erreurs que son enfant va faire mmh. ça reste quand même son enfant Amen. et lui oui. Peu importe nos erreurs ne regarde pas aux actes qu'on pose Mais il regarde tout simplement à qui on est mmh. Le problème je pense mmh. que c'est parfois On est trop exigeant avec nous mêmes mmh. Et on oublie que la personne qui nous connaît le mieux C'est le Seigneur okay. Okay. Mmh. On peut faire des erreurs et on se dit oui mais j'ai fait ça Alors que euh, lorsque le Seigneur Est mort pour nous il s'est pas dit euh, Bah je fais ça pour que après, il y a plus de sous-erreurs qui sont faites. Il s'est dit, ça. en fait, peu importe mmh. les erreurs qui sont faites, en fait, je viens laver ces choses il a, il il a choses payé le prix pour ah, les erreurs passées, présentes et futures. On va dire, ce qu'elle a dit, surtout qu'il a payé un prix, un grand prix, réellement. En fait, ça, il faut qu'on le comprenne. Attends, attends, on va Je sais pas faire une partie de 3 Ce thème là va délivrer tellement de personnes. Tellement de personnes. Vous savez, il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui nous regardent, beaucoup de personnes même. Il faut la partager, cette Maintenant, l'Instagram de Fresh s'affiche Allez partager, allez identifier, allez partager mmh. la vidéo Parce que de nombreuses personnes, mmh. des milliers de personnes vont être vraiment délivrées à travers cette Parce que le problème c'est qu'on est de nouveau on, on, on, on accepte Jésus dans notre vie On avance dans les vie chrétienne Mais des fois on est bloqué à cause de la culpabilité yeah. oh, Mais j'ai fait ça, et donc on ne prie plus mmh. Pensant mmh. qu'on n'est plus digne de prier, vous comprenez Et toi tu disais que l'amour de Dieu dépend de ce qu'on est Et pas de ce qu'on fait, c'est vrai Mais j'aimerais même dire que l'amour de Dieu dépend de ce que lui, il est mmh. Il décide de nous aimer au-delà de nos fautes. C'est quoi notre problème Il ne pense pas comme nous. Surtout que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des humains. L'amour, c'est ça. On est trop est habitués ça. à l'amour de, oh, tu m'as pas donné un bonbon, euh, je te cause plus, ouais, tu n'es plus, es plus mon ça. ami. Oui, vas-y, mon c'est quoi l'amour des... <rire> voilà, voilà l'amour des hommes. Alors que l'amour de Dieu, c'est, frère, t'es tombé, c'est vrai que c'est pas bien. Mm. Mais relève-toi, mon gars, on a d'autres choses à faire. Okay. Il faut comprendre mm. cela. J'aimerais maintenant qu'on puisse s'attarder sur un point. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une erreur ça, ça... Comment je peux dire Ça touche plus qui Nous ou Dieu Ou ça embête plus qui Nous ou Dieu non. Moi, je dirais nous. Tu dirais Dieu, pourquoi Vas-y. Bah... Je... Enfin, c'est ça lui qu'on fait du mal quand on. C'est lui qu'on fait, qu fait mmh. du mal, ok et toi, tu dirais, tu dirais. Moi, je dirais qu'il nous a déjà pardonné. Donc, après, c'est juste mmh. à nous de prendre conscience de ça. Mais mmh. lui, il est tranquille. Enfin, il ne se dit pas, oh là là, il a fait ça. Il dit juste, bon, bah, j'attends qu'elle puisse comprendre que moi, je l'aime. Et que. Amen. Bah, mmh. ah en fait, je pense bon. vraiment que lorsqu'on fait une erreur, également, je pense comme toi, mmh. c'est que c'est vrai qu'on peut attrister le Seigneur, c'est vrai. Mmh. Mais je pense mmh. que euh, lo lorsqu'on fait l'erreur, on attriste mmh. le Seigneur. Mais mmh. lorsqu'on reste dans la culpabilité, c'est nous qu'on fait du mal. Parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne. C'est Regardez, il y, y, y a une parabole comme ça que Jésus va donner euh, Steven, je crois que c'est le fils prodigue, n'est-ce pas Qui va, qui va ouais, faire une erreur mm. Et qui va en fait être là comme ça Oh my god, mais qu'est-ce qu'il va penser Mais je ne suis mm. plus dit, mais regarde ce que j'ai fait mm. Il m'a donné ça, j'ai gaspillé, j'ai gaspillé, j'ai fait ça mm. Alors que son père attendait quoi Juste qu'il rentre oui. à la maison oui. Quand il est venu, il lui a préparé des, des de grandes choses Il lui a préparé des oui. grandes oui. choses Le regard de Dieu sur vous ne dépend pas mm. de, Selon ce que vous faites Amen. en fait L'amour que Dieu a pour vous ne dépend pas De ce que vous faites, l'amour de Dieu ne se mérite pas, si l'amour de Dieu ne se mérite pas il ne dépend pas de ce que vous faites l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait, l'amour de Dieu ne se mérite pas l'amour de, de Dieu dépend simplement du fait que lui, il a pris une décision Amen. je vais les aimer avec leurs imperfections, avec leurs erreurs et mon amour va les pousser à la perfection tu va apprendre à Dieu que nous sommes pas parfaits personne ne va l'apprendre, mais attends, c'est lui qui va même les créer c'est lui qui va les créer, Dieu va créer Adam et Eve, Dieu va voir déjà, il y a, il y a, des, il y a des milliers et des milliers d'années que les hommes sont pas parfaits donc c'est pas toi, tes petites bêtises que tu, fais, que tu as fait. Que tu as maintenant changé la vie de Dieu. Mmh. Dieu le sait très bien. Mmh. Et alors, qu'est-ce que Jésus va faire Il va mourir sur une croix mmh. et il va Ça payer mmh. le prix pour l'humanité. Pour le de l'humanité. Parce qu'il sait. Mais... Bon, Arsène, oui. vas-y. Moi, je dirais que. En fait, c'est fort parce que. Bah, tout simplement, Jésus est mort à la croix pour nos mmh. ouais. péchés. Mmh. Il nous a pardonné une fois pour toutes. Mmh. Comme. Bah, tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour les péchés passés, présents et futurs. Mmh. Et mmh. Euh, moi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est fort parce que. Bah, Dieu a cru en moi Dieu mmh. croit en, nous, en fait Ok, en nous. Yeah, tu sais, j'étais euh, Je fais une parenthèse J'étais, euh, je crois, avec, euh, avec Indira La chroniqueuse mmh. Non, J'étais, my god, si, je crois que c'était avec Indira Même Oguzia, tu étais là C'était euh, dimanche après le culte on rentrait, je vous avais déposé en voiture, et on écoutait une musique, un pasteur comme ça qui s'appelle Semayas. Il chantait une musique, il rappait, et il disait, il disait, tu m'as choisi, j'ai du mal à le croire, en moi, qu'est-ce as pu voir t'as pu voir Frère et soeur, j'aimerais rebondir sur ce qu'il dit en disant cela, le bounce c'est loin, donc je veux pas... Voilà, la grâce, bounce. Voilà, au montage, au montage euh, euh, Le truc c'est quoi C'est que au-delà de ce que vous faites mmh. Dieu a un regard sur vous mmh. Dieu a un plan pour vous mmh. Et mmh. Dieu a une vision claire mmh. de ce mmh. que mmh. vous mmh. allez être mmh. Dieu a une vision claire, Arsène Dieu mmh. croit en nous mmh. Et les choses qu'on fait là ne viennent pas maintenant euh, Changer la vie que Dieu a sur notre appel mmh. Sur ce qu'on va être ou quoi mmh. Les hommes sont mmh. comme mmh. ça, mmh. les hommes comptent sur toi Tu mmh. fais une erreur J'aurais peut-être mmh. pas dû compter sur lui. Mmh. Alors que Dieu dit, en fait, je ne passe pas ma foi sur ta destinée, sur ce que tu fais, sur ce que je sais que tu vas être. Tout ça. Simplement, bah, Jésus, ne nous... en fait, Jésus ne nous choisit pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous allons devenir. Yes. Ah, okay. Là, il faut bounce. Allez, là, là, là, là. il faut bounce. Okay. Là, on va prendre des exemples. Frères et sœurs, combien de personnages bibliques ont fait des erreurs terribles, ah, mais... on va chacun en dire une. Vas-y. Pierre. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait Il a renié Jésus. A renié a renié Jésus. Jésus. Augustin. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait mmh. Il a persécuté les Chrétiens. Saul de Tarse. Mmh. Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse a frappé le rocher. Il a frappé le rocher. Mmh. Jessica. Bah Pierre aussi, lorsqu'il a... Il a coupé l'oreille. Il mmh. a coupé l'oreille. Hein. bon mmh. Mmh. Steven. On va voir qui va finir en premier. Steven. <rire> David. David. Oh, alors là lui. Non. <rire> <rire> Champion du monde. Champion <rire> du monde. Il bah, a tué son, son serviteur et il a couché avec sa femme. Oh là là là. là. Alors là, c'est là, c'est là, c'est Là, c'est ah, là, c'est appimé avec un jouet. Alors là, c'est ça. Il va. Là. Noé. Noé. Il, il a été sous. Il a été sous. Adam mmh. euh... Adam ah, ah, il, a... il a mangé la pomme. C'est la pomme au fond. Les fils de Noé qui n'ont pas couvert. C'est pas une pomme en plus, frère. Non, mais... <rire> Le fils de Noé qui n'a pas couvert. Bref. La nudité de son père, ouais. Le truc, c'est qu'on va prendre trois exemples pour moi qui sont L'exemple plus... le plus marquant, je pense que c'est David. On a que combien mm -hmm. d'erreurs a fait David mm -hmm. Non, on dirait que c'était une, une compétition, c'est un challenge. <rire> combien d'erreurs ont été faites Pourtant, David est l'homme selon le cœur de le Dieu. Dieu. Oh. Combien d'erreurs Mais quelle compréhension mm -hmm. de l'amour de Dieu. Mm -hmm. Vas-y, Simone. Vas. Moi, une histoire qui m'a vraiment marqué c'est l'histoire des Israélites. Mm. Les Israélites ils ont n'ont que des erreurs mais non mais c'était un instant c'était oh, compétition ouais. c'est un championnat du les monde les enseignants on dirait ouais. oui non mais on dirait que même ils aient celui qui joue le plus d'euros à gagner <rire> non et malgré leur grosse Erreur, Dieu a toujours été avec eux Dieu. Dieu a toujours oui. avec eux Dieu, Attends, frère, l'Ancien Testament L'Ancien Testament, c'était une autre euh, dispensation C'était la loi mmh. mmh. C'est la loi, n'est-ce pas bien. La loi, voilà, c'était encore pire Bon, maintenant, on va, on va, on va, on va réagir sur ça, sur oh, la yes. loi J'aime un verset, guys, euh, Jean 1 17 La Bible dit euh, La loi est venue par Moïse mmh. Mais la grâce et la vérité sont venues par, mmh. par Jésus christ mmh. Il faut comprendre yeah, cela yeah. C'est que aujourd'hui Peut-être que euh, vous n'avez rien de spécial Peut-être mm. que, euh, mm. peut que vous n'êtes pas né d'une mère juive Peut-être que vous n'êtes pas issu de la tribu de Benjamin mm. Ou de la tribu de Lévi Peut-être que vos grands-parents ne sont pas des lévites mm. Ou des sacrificateurs dans le temple mm. <rire> Peut-être que voilà Mais sachez cela C'est que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour vos yeah. péchés Il a pardonné yeah. toutes vos erreurs Et yeah. il attend juste une chose C'est que vous puissiez marcher avec lui Maintenant yeah. il sait très très bien Que dans le cheminement vers lequel on est stable mm. avec lui Il y a toujours des erreurs Pourquoi yes. Parce que L'enfant, il tombe Comment est-ce qu'on apprend à marcher En tombant C'est comme ça qu'on apprend à marcher, sans tombant Mais à chaque fois, l'enfant se relève se jusqu'à ce qu'il soit stable Et même des fois, ça arrive à des adultes de tomber Mais au final, ils se relève toujours Il faut comprendre que dans la croissance spirituelle C'est normal, des fois, le fait de tomber Écoutez, je précise qu'on n'est pas en train de dire de tomber On exhorte personne à tomber loin de là Et on n'est pas en train de normaliser ça Mais on dit juste que... Euh, c'est pas faut... si dramatique, mais ouais. c'est mauvais. Mmh. Oui. C'est pas la fin du monde mmh. Oui, c'est mmh. le cas de dire. C'est pas la fin du monde, justement. Mmh. C'est le monde mmh. encore quelqu'un <rire> <rire> <C 'est... rire> Là, donc, mais c'est pas si dramatique, mais c'est mauvais mmh. voilà, Faut être vraiment équilibré par... En fait faut pas dramatiser ça Faut pas dire non plus, oh allez trucs oh, la grâce, hein, la grâce Non non non non, non c'est pas... La grâce c'est pas... Pas... Pas... pas oui okay. Et surtout que, bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'amour de Dieu euh, La Bible dit dans Jean 3, 17, que Dieu, Dieu n'a pas envoyé le Fils pour juger le monde mmh. Pour juger le monde mais bon. Pour le condamner, même dans une autre version, mmh. dit, dans... ne pas condamner pour ouais, ne pas condamner le monde. Les, oui, les, oui, exactement. Oui. Le sauver, oui. sauver. Et parfois, des fois, les personnes quand elles tombent, ils ont tendance à... Se sentir coupable, se sentir oui. vraiment condamné, etc. Ils et pensent que Dieu les condamne, mais en vérité, Dieu ne condamne pas. Et se absolument. sentir sale, etc. Et, et, et même et la oui. preuve même, j'aimerais rajouter ça, que Dieu ne condamne pas, c'est que nous sommes toujours en vie. Que nous sommes... Exactement. La preuve qu'on ne condamne pas, mais attendez, mais Steven, bah, je prends mon exemple, le tien. Mais combien d'erreurs on a fait Combien de bêtises on a pu faire Combien de fois on a pu le décevoir Combien de fois Mais on est toujours là en train de parler de Dieu, on aide Allez. les gens à se relever. De... Parce que la grâce n'est pas limitée par, par je ne sais quoi. Regardez. La Bible dit 7 fois, fois, mmh. fois, ouais. fois le juste le tombe. 7 fois il J'aime bien cette phrase, on va l'analyser, Guy. La Bible ne dit pas 7 fois quelqu'un dans la Bible, 7 fois le juste tombe. Oui. Autrement dit, même si je tombe, je reste juste. Yeah. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Yeah. Et ici, ils disent que le juste n'est pas juste parce qu'il tombe ou quoi. Mmh. Guys, on n'est pas juste selon ce qu'on fait, on est juste ah selon ce que Christ a fait. Yeah. Vous n'êtes pas pardonné, vous n'êtes pas sauvé Sur la base de ce que vous, oui, non Toi vraiment, non, toi c'est la sainteté Maxi Bestoff C'est pas ça, vous êtes sauvé Sur la base de ce que lui, il a fait Non sur nos œuvres, mais sur la sienne C'est ce que la Bible nous dit Donc cette fois le juste tombe Mais j'aime bien cela, c'est que cette fois il se relève Regardez cela, la Bible aurait pu dire Arsène, cette fois il se tombe, mais six fois il se relève Mais cette fois le juste tombe Et cette fois, il se... autrement dit, autant de fois Qu'il est tombé, autant de fois il se relève Donc à la fin il est debout, c'est ça que ça veut dire Exactement. Mmh. Et en fait, bah, simplement, quand simplement, on tombe, on doit avoir conscience de notre identité. Mmh. On doit avoir foi en celle-ci. Mmh. On doit simplement croire en ce que Jésus Amen. a fait. Yes. Donc, simplement baser nos espoirs, notre espérance, tout ça, tout ça. Yes. Mmh. Simplement sur la puissance de l'évangile. Jésus, en fait, est venu il y a 2000 ans payer le prix, il a souffert à notre place, il a, il est tombé à notre place, tout simplement, il est mort à notre place, il a payé le prix de notre péché. Bah, tout simplement, en fait, faut croire puissamment, faut baser en fait, ça. Faut croire puissamment. Je sais en pas si vous êtes déjà arrivé. Si un jour, admettons, vous êtes tombé et vous dites, oh là là, purée, mais là vraiment là, non là j'ai, là là j'ai vraiment fait une erreur. Et tu entends comme le Saint-Esprit te dit, bon allez, hey, frère, allez, relève-toi, ouais, bon, juste pardon, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Voyez à quel point, comment est-ce que Dieu est. Voyez yes. comment on se téléphone est là. Oh my God, mais on oh, là là, là mais c'est qu mais qu'est-ce qu'il raconte ce <rire> Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu qu'elle qu dit? J'aimerais rebondir aussi sur ce que tu dit. rebondis beaucoup, toi. Ah, on va dire que euh, celui qui est né de Dieu ne pêche, ne pêche point. On va dire en fait parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Donc en vérité, Dieu ne regarde pas. En fait, Dieu ne voit pas en fait, euh, les erreurs qu'on voit. En fait, oui, mais là tu vas certaines profondeurs, profondeur. Guys, il faut vraiment qu'on essaye pour rejoindre ce que tu dis de grandir dans la connaissance de la grâce. Yeah. Euh, la nous dit souvent quelque chose. C'est qu'il mm. y a certains qui demandent pardon il y a d'autres qui disent merci parce que tu m'as pardonné ça n'a rien je me souviens un jour j'étais avec des frères c'était en 2016 je crois j'étais avec des frères et il y en a un qui disait oui moi je demande plus pardon à Dieu lorsque je pêche je me dis du sang il dis moi je dis merci parce que tu m'as pardonné. Ouais, moi ouais, je ouais, me ouais, dis mais ouais. moi je me dis mais lui, lui. Je Tu <rire> comprends rien à la Bible ou quoi Alors qu'en fait c'est moi qui comprenais rien à la Bible. Dieu ne nous pardonne pas lorsqu'on demande pardon. Dieu nous a déjà pardonné. Et maintenant lorsque tu demandes pardon c'est juste pour que ton âme accepte ouais, le pardon. Mais ton je demande pardon là ça ne change rien en des dieux hein. Ça ne change rien. Dieu t'a déjà pardonné. pardonné. Les péchés sont effacés. Mmh. Le sang a coulé. La bonne nouvelle c'est que le sang n'a pas séché. Que... Le sang n'a pas séché Jessica, le son n'a pas séché yes. Et pour rebondir sur ce que tu dis Moi je pense que c'est pas à Dieu d'accepter notre pardon Mais c'est à nous d'accepter notre pardon D'accepter son pardon, pardon. Ah, pardon. Wow. Wow. Okay, Ça c'est trop fort, fort. vas-y, vas-y Faut que tu répètes, ça c'est trop fort ça, en Elle fait, est contente es... <rire> Aujourd'hui j'ai fait une émission <rire> <rire> Aujourd'hui aujourd c'était mon émission hein. <rire> Non mais dans le sens où euh, C'est à nous d'accepter le pardon mm. Que Dieu nous a accordé mm. C'est pas à Dieu qui... En fait c'est pas qu'on demande pardon à Dieu Que le Seigneur se dit bon je lui pardonne ou je lui pardonne pas, mais... Bon, il est digne ou pas lui. Non, mais c'est à nous d'accepter que Christ nous a pardonné et je pense que c'est là la différence entre les personnes qui restent à terre et les personnes qui se relèvent c'est que les personnes qui se relèvent en fait acceptent le pardon et parfois on est tellement, euh, on est tellement dans la culpabilité qu'on a du mal à croire que Christ peut nous pardonner et d'aller tu te dire quelque chose, c'est que euh, le Saint-Esprit qu'on vend d'un seul péché c'est mmh. de ne pas croire en Jésus mmh. Mais tous les autres péchés en fait, qu'on peut faire euh, C'est à nous tout simplement de se relever mmh. D'accepter que Dieu nous ait pardonné et d'aller de l'avant Et mmh. d'aller de l'avant simplement Et j'aimerais même rebondir sur ça en disant quelque chose C'est que, vous savez, il faut euh, J'aimerais qu'on prenne, qu prenne cet exemple-là mmh. Je l'ai déjà partagé à Fresh mmh. Mais euh, Dieu un jour va... va enfin vous connaissez peut-être Abraham qui a eu un fils, un fils qui s'appelait Isaac et qui a eu un fils lui-même qui s'appelait Jacob et, euh, et Abraham était vraiment une réussite, Abraham était le père de la foi, était appelé un ami de Dieu, Isaac également était une réussite, il a entendu la voix de Dieu et au final il a réussi ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, admettons, et Isaac va avoir un enfant qui va s'appeler Jacob, Jacob mais Jacob va être un enfant perturbateur qui va faire des erreurs, qui va même être un usurpateur et un voleur et un jour Jacob va rencontrer le Seigneur et le Seigneur va changer le nom de Jacob et Jacob va maintenant s'appeler Israël, autrement dit celui qui marche avec Dieu et des années plus tard des années plus tard des années plus tard des, des, des centaines peut-être d'années plus tard euh, Dieu va se révéler à un homme qui s'appelle Moïse et Moïse a dit en gros qui es-tu et Dieu va dire à Moïse je suis le Dieu d'Abraham jusqu'à puisqu'à à Moïse a dit, waouh, Abraham le père de la foi yes. c'est toi son Dieu waouh, il dit je suis le Dieu d'Isaac il dit waouh, le fils de la promesse c'est toi son Dieu waouh, Il aura pu dire alors le Dieu d'Israël Parce que le nouveau nom de Jacob c'était Israël autrement dit Israël c'est le bon côté de Jacob Mais maintenant ce dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'apôtre Paul également le Dieu de la Saul de Tars Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'apôtre Pierre il est également le Dieu de Simon Pierre, Dieu n'est pas seulement le Dieu de vos meilleurs côtés Dieu est le Dieu de qui vous. Vous êtes véritablement. Et si vous acceptez cela, vous lui donnez la main, Dieu vous amène à ça. devenir celui qu'il a fait que vous soyez. Et j'aimerais vous dire cela c'est que dans le chemin de votre destinée, Dieu vous prend la main. Écoutez, même lorsque vous êtes tombé, la main de Dieu vous tient toujours la main. Des fois, on a l'impression que parce qu'on qu est tombé, on a coupé notre connexion avec Dieu et qu'alors maintenant c'est fini. Gars, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous tombez, vous êtes à terre, celui qui vous fait remonter comme ça, c'est lui. Et j'aimerais vous lire un verset qu'on a lu tout à l'heure avant l'émission. La Bible dit je crois que c'est dans les psaumes, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'éternel lui prend la main Augustin Ça veut dire que s'il tombe C'est il pas, pas fini pour lui Pourquoi Parce que Dieu Parce que Dieu lui prend Toujours la main C'est à dire que l'enfant tombe Vas-y tombe L'enfant tombe Mais l'éternel lui prend la main lui dit vrai, Je suis mort pour tes péchés. Oui. Tu vois le rouge oui. sur son t-shirt C'est mon sang qui a coulé Tes oui. péchés sont pardonnés oui. sont effacés, oui. oui. On se relève Mais seigneur mais si je retombe Peu importe le faux Tu vas retomber oui. Ce que je sais c'est que je t'ai choisi Et tôt ou tard tu seras oui. stable oui. Guys avant de laisser Arsène Bounce Je dis juste cela C'est que malgré le nombre de fois Où on tombe oui. Si Dieu à chaque fois nous tend la main Et nous aide à nous relever C'est parce que Dieu sait qu'au final Tôt ou tard on sera stable. Yeah. Yeah. Vas-y. Un... Et euh, j'aimerais me bounce parce qu'en fait, euh, quand as dit il lui prend la main, ça m'a fait penser tout simplement à l'histoire de de tout simplement Pierre mmh. lorsqu'il a marché sur l'eau. Lorsqu'il a... ah. est tombé. Ah. Il Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. On, on, on, on parti. Là, un... là, là, là, ah. là, on a une série là. Ah. Là, on a la saison. Alors, là, on va y aller. Là. Ah. Voilà. Là, tout simplement, bah, on va convoque simplement la fidélité de Dieu. La fidélité de Jésus. Vas-y, non, non, je parle de la Bible. Peu importe les erreurs qu'on fait, peu importe les moments où on tombe, Jésus sera toujours là. Et tu, sais, tu sais quoi quand, quand Pierre va tomber dans l'eau, la Bible dit aussitôt, oh, Jésus, oh, La Bible dit aussitôt. Oh, oh, Vous oh, irez lire dans, dans, dans, dans Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, oui. 14, la Bible dit aussitôt. Oh. Non, et aussitôt, c'est pas une seconde. Aussitôt, c'est directement. Ah, je tombe. C'est ça, aussitôt yes. Jésus Exactement. est venu. Pourquoi Parce que Pierre a crié. Hallelujah. Oh, Pierre a crié. Trame. Tu veux le dire Oui. Vas-y. Pierre oui. a appelé Jésus. Parce Pierre a appelé What? Jésus à l'aide. Il mm. était en train de marcher sur l'eau et il est tombé. Pierre a appelé Jésus à l'aide. Et mm. la Bible dit, dès qu'il a appelé à l'aide, aussitôt. aussitôt. Mm. Guys, peu importe la hauteur de votre péché. L'amour mm. de Dieu est plus grand que celui-ci. Premièrement. Amen. Et deuxièmement, peu importe votre péché. Si seulement vous dites Seigneur, je suis tombé, mm. aide-moi à me relever. Aussitôt. Mm. L'Esprit de Dieu va venir, va vous relever directement. Mm. Aussitôt yes. Mais Pierre aurait pu tout simplement fin, se laisser comme ça, se noyer, se dire non je vais m'en sortir, je vais me battre Mais il a eu quelque part l'humilité d'appeler mmh, Jésus et Je pense que le problème c'est que souvent on veut euh, se relever seul, on veut être là, se on veut se battre, se battre, se battre Alors ce qui va nous amener à nous relever c'est Jésus ben, ça... J'aimerais oui. qu'on puisse aller sur euh, deux points euh, J'aimerais qu'on puisse, en parlant de Pierre, euh, définir et, et, et expliquer la différence entre Pierre et Judas mmh. Pierre et Judas, les deux vont renier Jésus. Mmh. Pierre va comment faire Elle va quand même faire un combo Maxi estoff parce qu'il va faire trois fois, trois fois <rire> en une soirée. <rire> ah oui, là, ça y va. Jamais, une, deuxième, jamais 203. Donc, on ne pas, pas du tout. C'est justement pour vous montrer ça. Regardez bien, il va le renier. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas ne va pas comprendre en fait que Jésus l'aimait et que Jésus était prêt à le pardonner. Mais Jésus était prêt à le pardonner. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Judas va au final se suicider et va se pendre parce qu'au final, bah, il, va être, il va avoir trop de culpabilité. Mais Pierre, il va rétrograder, mais il va se dire My God, mais il m'a dit qu'il m'aimait quand même. Mais là, j'ai fait une dinguerie. Mais il m'a dit qu'il m'aimait, mais là, j'ai fait une dinguerie. Et Jésus va apparaître aux disciples. Et lorsque Jésus va apparaître, Jésus va dire quelque chose Que la paix soit avec vous. Autrement dit, les gars, c'est bon, vous okay. s inquiétez pas. Et Jésus va apparaître et il aura quelque chose de caractéristique et de particulier sur les poignets il aura quoi il, coup, il aidera perqué. des trous, les mains percées mm. Guys, Jésus aurait pu rester avec des mains parfaites Mais il va réapparaître avec des mains trouées pour dire quoi Tu vois ta culpabilité, je l'ai pris là Le péché, c'est là La culpabilité Le nombre de fois où tu es tombé, c'est là J'ai été percé pour ça Tu vois le trou sur les sur, Tu vois le trou dans ma main Mets ton doigt dedans, touche J'ai payé le prix pour le pardon yes, de tes péchés Tu n'as aucune raison de t'en vouloir yes. Tu as péché, relève-toi soldat, yes. je suis mort C'est ça c'est ça parce que euh, ça me fait penser à un verset, euh, ça me fait penser au, au qui dit tout simplement euh, si nous renions Dieu, lui reste fidèle. Lui reste ah, non, fidèle. Non, non, non, non. Sa fidélité, sa fidélité dépend pas de ce qu'on fait, oui, mais dépend oui, de oui, ce qu'il oui. est. Et je veux, je veux revenir sur le fait que Dieu croit en nous. Si mmh. Pierre a fait des erreurs, si mon Pierre a fait plein de choses mauvaises, en voilà. en, euh, tout simplement est tombé plein de faux. Mais en fait, Jésus a continué de croire en lui, ah, lui. Jésus va lui confier. Non. Va lui confier. non, attends. Jésus va lui confier <rire> les clés de l'église. Attends, mais non, mais c'est terrible. Attends, non, mais Jésus va lui confier les clés. Frère, Jésus va être comme ça en train de prier. Il va trouver Pierre comme ça en train de dormir, renflé. Jésus va dire Mais frère, t'as même pas pu prier avec moi une heure. Même pas juste une heure, mais il va dire quand même bon c'est pas grave. Quand tu seras fermier, va fermer tes frères. Autrement dit, ce yes. sera toi le leader. Yeah. Yeah. Jésus yeah. va mourir sur une croix et il va confier le salut de l'humanité ou du moins l'évangile mm. à douze personnes. Dont le chef, c'est quelqu'un qui l'a renié trois fois la veille. Mm. Mm. Surtout, il faut voir comment, Dieu, euh, comment Jésus a choisi ses douze, les douze qu'il a choisi. Mm. Les, les qu il, a choisi. Ouais. il a choisi. Oh, y a tellement, tel... non on va faire tellement d'émissions, on va de la grâce parce que je pense que le, le fléau dans, dans, dans notre génération, c'est la culpabilité. Mm. Parce en fait, ouais. beaucoup de personnes veulent marcher dans la sainteté, veulent marcher véritablement avec ouais. le Seigneur, parce qu'on est à appelé à vivre une vie de sainteté, n'est-ce ouais. pas une vie, une vie vraiment, euh, on s'éloigne du monde, on s'éloigne ouais. des choses du monde, mais, ouais. mais des fois, on peut garder dans notre âme comme des réflexes ouais. qui nous amènent à, à retomber, à yeah, refroter, et du coup, ça peut des fois... Euh, nous ce qui ralentit c'est pas tant le fait de tomber c'est mmh. le, le fait de rester à terre yes. c'est ça le problème mmh. ça les hommes, tout le monde tout le monde ça, ça peut arriver à tout le monde de tomber mais le yes. problème c'est de, mmh. mmh. mmh. de rester à terre c'est ça le problème augustin c'est de rester à terre c'est ça bah oui parce que euh, de toute façon bah dieu est <rire> dieu il est il est tellement bon et mmh. en fait ça serait comme le rabaisser à notre niveau de pensée mmh. de, de penser comme de, nous. De, de genre je suis tombé donc lui aussi bah du coup mais mmh. me... bah non en fait et en plus euh... enfin voilà le sang n'a pas séché et mmh. ça s'est placé son quelque part parce que parce que Parce il ne pas considérer vraiment mmh. Mmh. Mais, mais parce que son sang en fait il est tellement mmh. sain et il peut mmh. couvrir toutes les fautes Alors, mmh. toutes mmh. Les... Mmh. Mmh. Les, mmh. les fautes Toutes les fautes, mais toutes mais les fautes euh... ont été voilà, et on n'est jamais trop sale pour venir à Dieu. En <tous> ça, ça, ça, Jamais trop. Et ce serait, et ce serait maintenant comme de, de, comme tu dis, de l'orgueil, un manque de compréhension Mais même bah... de ce qui s'est passé. <tous> <tous> <tous> <tous> C'était l'apôtre à la patrie gay. Voilà, on est... on est. sur le plateau. le, le sujet d'Evangile TV. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Les... Donc non, on revient. Dis donc, bon, SOS, je suis déconcentré. Alors, je rigole. Non, donc, tout simplement, il faut comprendre que l'amour de Dieu est bien différent de ce qu'on pense. Allez. Non, on habitué en fait, Sivonne, à l'amour des hommes en fait. Mm, on a habitué à l'amour. C'est euh, euh une erreur, je te bloque. <rire> <une> Génération, <rire> voilà, Genre, je te me <rire> follow. <pas> <rire> oh, ça, c'est moi. Statut visé, comprendra qui pourra. <rire> ah, ouais. dit je dirais « Je dis ça, je dis rien, euh, tu te reconnaîtras, euh, euh, euh, et puis partager je te note, sur 20... Euh, » Bref, c'est ça un peu notre génération. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ouais. ouais. la Surtout que le Seigneur n'est vraiment pas... Comme la Bible dit qui ne pense pas comme nous, en fait. C'est une personne vraiment qui, qui nous aime réellement. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Que c'est une personne qui est mort pour nous et qui nous aime. Amen. Qui, nous aime et, ouais, qui veut vraiment être proche de nous et que... Même si on a fait des heures il ne nous, nous renie pas nous Même renie pas. si on a fait des erreurs Et pour rejoindre le verset qu'il partageait tout à l'heure euh, Le verset c'est Même lorsque nous sommes trouvés infidèles mmh. Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même mmh. Même lorsque nous sommes trouvés infidèles Lorsqu'on tombe, on est trouvé infidèle. Lui, il demeure mmh. fidèle Guys, le comportement de Dieu Vous concernant ne dépend pas de vous mmh. hein. Dépend pas de vous Dieu est... est alors regardez ce que la Bible dit Dieu le même Hier, aujourd'hui, éternel mmh. Hier, peut-être que tu es stable, aujourd'hui Aujourd'hui peut-être que tu es tombé, mais Dieu demeure yes. le même. L'amour de Dieu pour toi demeure le même. La grâce de Dieu demeure la même. Et j'aimerais qu'on revienne sur ça, Steven, tu as dit que là où le péché abonde, la grâce sure qu'est-ce bon. que ça veut dire, Jess Ça veut dire mm. quoi, ce truc Ça veut dire, il y a d'autres autre aussi qui dit pour bien sûr toujours en lien mm. que la bonté de Dieu pousse à la repentance mm. wow. et en fait, euh, lorsqu'on dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde c'est que là où il y a un besoin, en fait le besoin vient être comblé et mm. là où il y a la culpabilité la grâce de Dieu vient surabonder pour parler mm. plus fort mm. que oh, la, ah, la Allez, My God, guys, il y a, y, a, y a vraiment un truc, qui, y a, je, je je lisais ce matin, bon, c'est un peu compliqué, mais je lisais dans Hébreu quelque chose. Euh, la Bible parle, euh, la Bible, bon, c'est un peu compliqué. Hébreu, c'est un peu compliqué, mmh. mais la Bible parle du sang de Jésus et dit que c'est le sang qui parle plus fort que tous les autres sangs. Mmh. Guys, la grâce de Dieu, le sacrifice mmh. de Jésus parle plus fort que mmh. toutes vos oh, fautes, parle plus fort que toutes vos erreurs. Oui, mmh. mais là, t'as vu quand même ce que j'ai fait C'est chaud, non mmh. Son sang à lui, guys, mmh. un Dieu, il y a 2000 ans, par hey. Dieu. The only mmh. one true God. Mmh est venu sur la Terre. Il est né d'une vierge. Il a vécu 30 ans. Il va avoir 3 ans de ministère. Et il va mourir sur une croix. Et lorsqu'il va mourir, le sang va couler. Ce sang-là est plus fort que le vaniche oxyaction. Que le vaniche ans, Ce sang-là est plus fort que, que, que le monsieur propre. Que le canard vécé. Ce sang-là... Ce fait quelque chose. Ce sang-là que sang purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de toute oui. iniquité. Oui. Et j'aimerais qu'on parle maintenant d'une phase un peu d'une phase un peu plus compliquée, mm. c'est l'oubli de Dieu concernant nos péchés. Oui. C'est l'apôtre oui. qui parle de ça. Il y a un verset dans les Ésaïes comme ça l'Éternel parle et il dit j'oublierai ton péché. Mm. Et l'apôtre nous disait cela, c'est que lorsque Dieu pardonne, Dieu ne dit pas je te pardonne, mais mm. en tout cas, ah. non. non. Lorsque non, non, non. Dieu pardonne, Dieu oui. oublie. Oui. Dieu oublie. Oui. Et nous des fois on demande pardon, admettons, oui. et ensuite on est là. Une semaine plus tard, mais tu te souviens quand j'ai fait ça, mais... Et la peau disait que le serre doit être là, mais... What are you talking oh, about C'est quoi ça C'est pas toi qui a fait ça, je me souviens pas de cela Et on se dit, ah, arrête ah, là, Tu t'en souviens très bien, t'es Dieu, tu sais tout Non, Dieu décide d'oublier nos C'est ça, c'est ça un surtout... Les hommes pensent comment, c'est que... Je pardonne, mais j'oublie pas J'oublie pas Mais Dieu pardonne réellement par Dieu oublie, oublie nos fautes. Dieu oublie nos fautes, Dieu les efface. Exactement. Dieu efface nos fautes et Dieu les oublie. Le problème, c'est que certains disent Oh là là, votre truc là, ça a l'air trop facile. C'est un évangile bisounours. Donc on est là, on peut pécher. Non, non, non. En fait. Euh, le truc c'est quoi Vous péchez, vous n'allez pas forcément aller en enfer parce que vous péchez Vous péchez, vous allez être éloigné de Dieu Votre connexion avec Dieu va être coupée Vous allez prendre un coup dans votre destinée mmh. Donc ne péchez pas Mais ce qu'on vous dit c'est que peu importe vos fautes yes. Son sang a parlé, parle Amen. et parlera Et il attend juste une chose Les bras grands ouverts si tu puisses revenir à la maison C'est ça en fait, n'est-ce pas Exactement, et bah, tout simplement je voulais revenir tout simplement bah, euh, au verset qui dit « la bonté de Dieu pousse à la repentance. Mmh. Qu'on voit à quel point Dieu est fidèle, qu'on voit à quel point Dieu est bon en mmh. qu'on voit à quel point, genre, peu importe les erreurs qu'on fait, il reste là, il reste ça présent. Fait. Ça pousse vraiment à changer d'attitude, ça pousse ça vraiment pousse à donner le meilleur de C'est ça, ça. en, en fait. fait, on a l'impression des fois que Dieu veut qu'on évolue, Dieu veut qu'on change, mmh. mais qu'on est seul un peu dans cette mission-là, mmh. qu'on est seul, qu'on est là comme ça, oh là là, mais il ne faut pas que je le déçois faut pas. Ah non, non, non, non. le Saint-Esprit est avec nous yes. pour oui. nous aider à évoluer, pour nous aider à changer. Oui. Et toutes oui. les fois où on va tomber, Dieu va nous remplir de son oui. amour jusqu'à oui. ce qu'on dise, non, my God, il ne faut plus que je tombe parce oh, que là. Oui. J'aimerais rebondir sur ce que tu dit. Vas-y, basket. Vas-y, fais que ça, tu es venu pour rebondir. <rire> tu viens avec tes chroniqueur non je suis, je suis un ballon vas-y. Allez, Vas c'est rebondir, vas-y. Le, le Saint-Esprit tu pas on ouais. acheté ça donc faut ouais. le remontabiliser hein. Vas-y. Allez, on y va. Allez, on y va. Vas-y. Euh, le Saint-Esprit, venait même en nous en sachant qu'on avait des erreurs, on ouais, était en faire des erreurs. On n'était pas parfait C'est même une preuve d'amour aussi mmh. Et ça, Il savait qu'on allait faire des erreurs Du coup, il a quand même accepté de venir En fait, le Saint-Esprit n'est pas venu pour Dans des gens parfaits Il est venu pour parfaire des personnes mmh. Mmh. On les amener à se parfaire mmh. le, Mais my God, le Seigneur sait qu'on va faire des erreurs mmh. guys. Le Seigneur le sait Le problème, c'est que nous Avec notre conscience un peu humaine On est là comme ça oh là là là là. Dieu sait qu'on peut tomber Qu'on peut faire mmh. des erreurs Mais ce que Dieu sait alors C'est qu'il a payé un prix Pour pardonner Amen. toutes les erreurs futures mmh. Et il nous dit cela C'est que dans ta destinée Dans ta marche, va la Habilité, je te donne la main, ouais. je t'accompagne. Yeah. Tu es tombé, relève-toi. Yeah. Relève-toi. Yeah. Et ma mère spirituelle de pasteur Paulette, dit cela, c'est que l'état du chrétien c'est pas couché par terre, l'état mmh. du chrétien c'est debout, mmh. c'est debout. Yeah. debout. Yeah. Relève-toi. Vous savez, il y a des personnes, euh, des fois on les regarde dans l'impression qu'ils ne tombent jamais, qu'ils ne font jamais des erreurs, mais des fois ces personnes-là font des erreurs mmh. mais ce qu'ils font c'est que aussitôt ils tombent, aussitôt ils se relèvent, C'est ouais. mmh. mmh. ça. ça, il faut comprendre la grâce, il faut comprendre l'amour de Dieu. Et il faut comprendre le pardon des péchés. Amen. Tu es tombé, relève-toi. Maintenant, Amen. concrètement, comment me relever Là, admettons juste Comment Quel conseil vous me donnerez pour me relever La prière. Vas-y. La prière. Euh, ça me peut penser tout simplement, bah, je vais me dire ça, tout simplement, ça me peut penser. Matthieu euh, 26, où euh, tout simplement, bah, Jésus va se retrouver à être découragé mmh, avant mmh. d'aller à la croix. Et euh, mmh. ce qu'il a fait, tout simplement, premièrement, mmh. c'est qu'il a prié. Il a prié, mmh. il, a prié il a prié. Et le meilleur moment, tout simplement, bah, pour se relever, le meilleur moment, euh, pour tout simplement C'est la prière. C'est la prière. Ça, c'est la... mmh. mmh. oui. dans la présence de Dieu. Je sais que ça peut être compliqué. Oui. On se sent oui. sale. Mmh. On se sent hypocrite. Ouais. Mmh. On se sent. Mais attends, mais là, là, presque. Là, maintenant. Mmh. Ça, moi, je viens de faire ça. Mmh. Et maintenant, je vais aller, je vais aller prier. Mais je suis un mytho, mmh. mmh. Je suis mmh. hypocrite. Et c'est là que le diable envoie des pensées. Mytho C'est là que le diable envoie des pensées hypocrites. Arrête, arrête. sous Non, non, non, non, non. Guys, allez devant Dieu à nu. Pas habillé, enfin, pas... mais dans votre cœur vous dites Seigneur, j'ai péché mmh. <rire> Seigneur, j'ai fait cette erreur, je suis tombé mmh. Ok J'ai fait cette erreur, je suis tombé je... Et le sort c'est que c'est compliqué De prier dans ce sens-là, mmh. dans ce, dans ce moment-là Tu dis, mmh. j'ai fait une erreur, je te mmh. demande pardon mmh. Et mmh. je te rends grâce Parce mmh. que tu m'as mmh. pardonné mmh. Parce que le sang n'a pas séché mmh. Je décide mmh. de mmh. croire mmh. Je décide de croire que je suis pardonné mmh. Guys, il y a quelque chose que le diable fait C'est que lorsque le diable fait en sorte Qu'on retombe, le but du diable, diable c'est pas seulement De nous faire retomber Mais le but du diable, c'est de tuer notre dans le fait de croire qu'on va être stable au final. Je sais pas si vous voyez la distinction. Le but du diable, c'est pas seulement nous faire tomber, mais c'est de nous faire croire qu'on ne sera jamais stable. Vous voyez ce que je veux dire Dans Parce que toujours dans la foi. foi. Stable, c'est la foi. Je crois que je marche dans la sainteté. Je crois que je ne tomberai pas. Je crois que je suis rempli Saint Esprit. Je crois que je suis stable. Tous se jours dans la foi en fait. Guys, vous allez vous prier, ça peut être compliqué Vous priez, même si vous avez des mauvaises pensées Vous êtes un soldat, vous êtes un enfant de Dieu Vous faites partie de son armée Vous dites, Seigneur, je suis tombé Mais je te rends grâce parce qu'il y a 2000 ans Tu as envoyé ton fils sur la croix Il est mort pour mes péchés Il a porté toutes mes erreurs, passé, présentes, futures. Son sang a coulé et son sang est toujours d'actualité Je prie que le sang maintenant puisse me recouvrir Que mes péchés puissent être pardonnés Et après ça, tu dis, merci Père Parce que je crois que je suis Pardonné Une fois que tu as fait ça, tu te relèves et là tu commences à faire comme si de rien n'était. Tu pries. La <t 'en> Vous savez, un jour, euh, j'ai entendu un homme de Dieu qui disait Oui, les chrétiens là qui font des pêches, qui pêchent et après qui prient en langue, c'est des hypocrites, tout ça. Moi je ne crois pas personnellement ça. Je crois que tu peux pécher. Tu crois que tu es pardonné et tu te relèves automatiquement. La C'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est ça la compréhension de la grâce. Donc comment faire pour se relever rapidement? La prière en langue aussi. Pré parce parce qu'en que, en fait tu t'es relevé du sens, tu as demandé pardon à Dieu mmh. Maintenant il faut spirituellement mmh. se relever non, Ah oui, oui oui oui, attends, attends oh, Mais là si ah, oui, on non. a des séries d'émissions ah. Parce que la difficulté c'est quoi C'est que là maintenant il y aura une partie 2 Il y aura une partie 2 très prochainement. Mmh. On la tourne. On la tourne la semaine prochaine la partie 2 Ne Vous inquiétez mmh. pas. Hein. On la tourne la semaine prochaine la partie 2 Ça arrive très très très, très prochainement. On enfin, fera même partie 3 peut-être parce que dans ce thème là là. Mmh. Oh, oh, oh, oh. Surtout qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui en ont besoin. Il y a, y a, mmh. de y a mmh. tellement de choses à dire. Parce que le truc c'est quoi, Sylvain C'est que t'es tombé au cas t'as péché. Okay. Tu dois être pardonné. Mmh. Mais après tu dois te relever. Mmh. Et le relever c'est pas se relever c'est pas, pas seulement pardonner péché hein. mmh. Se relever c'est mmh. se relever mmh. dans mmh. son mmh. esprit. Se rechercher. Parce que ton esprit après un coup du coup il est faible. Exactement. T'as besoin de prier en langue parce que la Bible dit ceux qui prient en langue S'édifie, se construit, se ouais. recharge. Ouais. Exactement. Donc, concrètement, regardez bien. On va faire le schéma maintenant. Je suis tombé. Mmh. J'ai péché. J'ai déçu le Seigneur. Mmh. <rire> voilà, j'ai fait une erreur. Comment faire c'est compliqué, je vais vers le Seigneur Je dis mm. Seigneur voilà, là j'ai déconné J'ai fait une erreur Seigneur, je te demande pardon mm. J'ai péché mm. Après avoir demandé pardon, à la fin je dis Merci parce que j'accepte ton pardon Amen. Et je crois que tu m'as pardonné yeah. Et tu peux après placer un petit Je crois que tous mes péchés sont effacés yeah. Je crois que je suis un enfant de Dieu yeah. Saint, yeah. rempli yeah. du Saint-Esprit yeah. wow. Et à la fin tu passes un <rires> Tu passes un senti comme ça. Ensuite, tu crois que tu es pardonné, tu mmh. crois que les fautes sont effacées mmh. et là, maintenant, tu fais comme si de rien n'était du sens. Mmh. où C'est bon. Dieu mmh. et toi, vous êtes passé à autre chose. Mmh. Et là, tu peux continuer en langue ou en ce que je mmh. veux. Mmh. Ou adorer, par exemple. Tu envoies en le, toi, le bien. feu bien sur Satan. Tu envoies le <rire> feu bien sur Satan. Tu envoies le feu. Bon, il reste mmh. une minute avant la fin de cette émission. Mmh. On fera plusieurs parties, mais j'aimerais clôturer simplement en vous disant cela, guys. Si vous êtes tombés, sachez cela. C'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de la position que vous avez. Okay. Là, je suis assis, Dieu même autant que quand je suis debout. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Vous êtes tombé ou pas. Dieu vous aime toujours. Et mmh. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que tu puisses revenir à la maison. Nice. Dieu t'aime. Dieu est prêt à te pardonner. Et son pardon n'est pas une fois. Son pardon n'est pas deux fois. Mmh. Parce que des fois on peut se dire, oh mais j'ai fait cette erreur là plein de fois. Le pardon de Dieu est mmh. illimité mmh. jusqu'à. Tu sais c'est quoi la durée du pardon de Dieu C'est jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui ne tombe plus. Yes. C'est ça la durée du pardon oh, de Dieu. Yes. On va vous laisser sur ça. Mmh. On a tellement de choses à dire yes. dans la prochaine émission yes. sur ce sujet. et soit je suis tombé Que faire Je pense que là vous avez plus compris qu quoi faire. On un... dit un mot de la fin. De relève -toi. Va de l'avant, et relève-toi. Va de l'avant, relève-toi. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus t'aime et il s'est sacrifié pour toi. Mm. Relève-toi, soldat. Relève-toi, mm. soldat. Yes! Il y a un frère est. c'était lui. Hein. <rire> <c 'était> lui. <rire> Sur ce, guys, que le vous bénisse, le Instagram de Fresh, 9 sactive Ça s'affiche maintenant. Allez partager l'émission véritablement. Partagez également le compte. <rire> euh, vous ne le faites pas pour nous, mais vous le faites parce Il y a des milliers de personnes, des milliers de jeunes qui peuvent voir leur vie changer au travers de ces émissions-là. God bless, guys! Vous êtes pardonné, vous êtes justifié, vous êtes saint. C'est pas moi qui le dis, Saint-Pierre à 16, c'est la parole. Il yeah. vous aime plus que tout, yeah. plus Amen. que vos erreurs. Sur ce, God bless. Stay! Fresh. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. <applaudissements> <applaudissements>